Salut les amis, on vient de faire 9 heures de vol. On est à Miami. Et il fait 31 degrés. Et là, on va on va donc à la douane. On va récupérer nos valises. On va à l'hôtel. Et on dort. Non Chez nous, il est 9 h Ici, il est 15 h Voilà, donc il est 15 heures. On va encore en profiter. Voilà, donc pour nous, c'est les vacances. Enfin. Donc euh, voilà, on vous dit... Euh, a très vite, tout excité de passer les vacances, ciao ciao